Comment êtes-vous arrivé à faire ce métier-là Alors à la base, j'étais pas du tout partie pour ça. J'étais en prépa ingénieur sur Paris. J'ai déménagé en Bretagne, il n'y avait pas du tout la même formation. Donc je me suis reconvertie en assistante de direction. Et ma mère a monté une sellerie. J'ai travaillé pour elle. Et comme je monte depuis que je suis petite, ça m'a plu. Et du coup, je suis restée là-dedans. Et du coup, quelle formation avez-vous suivi pour pouvoir vous reconvertir en sellerie Je n'ai pas fait une formation exprès pour la sellerie parce qu'il n'y a pas tellement de formation pour. J'ai fait un BTS où j'ai appris la gestion, la compta, tout ça. Et maintenant, on est deux à travailler dans la sellerie. Moi, je suis plus gestionnaire, gestion des commandes, comptabilité, tout ça. Et mon mari est plus commercial. Et vous, vous partez aussi sur les terrains de concours Je ne fais les que gros les gros, moi que les gros concours euh, quand on a besoin de moi ou alors les petits quand lui il est déjà en concours je fais euh, quand on est en double mais c'est plus souvent lui qui est sur la route et pour les gros CSI euh, je vais avec lui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à votre métier bah Déjà euh, je crois que niveau matériel je suis un peu incollable, étant fille euh, de monitrice euh, je sais de quoi je parle quand on vient me demander un renseignement, euh, je connais par cœur mes produits. Euh, ça reste dans le domaine de ma passion, euh, après, euh, qu'est-ce qui me plaît le plus bah, C'est être en contact avec euh, des cavaliers, euh, voir les gros concours avec les cavaliers qui font Coupe du Monde et, euh, et gérer, euh, être mon propre patron.